Hello Oh là là, je suis essoufflée Ça va, vous êtes bien T'as vu mon tatouage C'est Eva de Désolé Papa qui me l'a fait. J'adore, j'adore Du coup, aujourd'hui, euh, c'est pas vraiment un face cam, c'est pas vraiment un vlog, c'est un petit peu... un. Un moment capsule-création. C'est pas mal ça, une capsule-création chaîne capsule Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule-création de la chaîne Florence Baruch. Nous sommes ravis de vous accueillir. Nous vous souhaitons un très un très agréable en notre compagnie. Du coup, aujourd'hui, c'est une capsule-création parce que si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que parfois, je m'amuse à poster des, des petites vidéos où je chante plusieurs voix d'une même chanson. J'essaye de retravailler une chanson avec ce qu'on appelle un peu une écriture chorale, où des fois je fais des canons, des fois je m'amuse à faire une réorchestration. Parce que oui, je fais un petit peu de musique. C'est un peu mon métier. Aujourd'hui j'avais un peu envie de vous montrer comment je galère à faire ça. Parce que oui, j'ai fait du solfège, oui je connais les harmonies, oui je connais les réécritures. J'ai fait un peu de classe d'orchestration aussi. J'étais très mauvaise. J'ai choisi une chanson... Vous la voyez dans le titre, on est parti sur le Bad Romance de Lady Gaga, mais version acoustique parce que je la trouve vraiment beaucoup plus douce et euh, je trouve que d'une façon euh, chorale, il y a moyen de créer beaucoup plus de choses. Donc on va partir sur cette chanson, je vais essayer de chercher un peu les différentes voies que je peux faire. Si je me chauffe, je mettrai euh, une instrumentation. On verra. Et, euh, et puis vous allez voir, hein, c'est pas, pas du tout cuit. C'est pas du tout cuit. The échauffement. Ça, ça permet de se mettre un petit peu la mélodie en bouche, de s'approprier la version acoustique, de s'approprier la lenteur, de voir un peu comment on va faire. Ensuite, j'ai plusieurs petites techniques pour essayer de voir euh, quelles différentes voix je vais faire. Euh, une des premières techniques, c'est bah, de chanter une tierce, parce que en solfège, tu prends la gamme do, ré, mi, une, la gamme de do do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. On va dire que do ré, c'est une seconde, parce qu'il y a un, deux, tu vois, ça fait un intervalle de seconde. Et Do, Ré, Mi, ça fait 1, 2, 3. Donc on va dire que c'est un intervalle de tierce. Ça c'est la technique numéro 1, c'est que tu prends euh, la note de base, tu cherches la tierce au-dessus ou la tierce au-dessous et tu chantes exactement la même mélodie avec une tierce au-dessus ou une tierce en dessous. Ah, ah. On va partir sur la basse parce que je pense que c'est plus intéressant. I want Je suis pas assez chauffée, c'est trop grave encore pour moi. Il Faut que je me chauffe. Je vais essayer de le faire avec juste que des notes basses en fait C'est un truc en, en musique, on peut appeler ça des bourdons Quand tu tiens une seule note Genre une note de l'harmonie mais tout le temps la même Tu fais C'est C'est infini après, l'autre technique qui marche bien aussi, c'est d'essayer de trouver un contre-champ, c'est-à-dire euh, quelque chose qui s'accorde bien avec l'harmonie globale, mais qui ne soit pas exactement la mélodie, qui ne suive pas exactement le même chemin de notes que la mélodie principale. <musique> On... <mérite> <mérite> Comment elle le fait -elle? <mérite> Faut aussi que tu décides si ta cover t'as envie de la faire dans un style particulier. Est-ce que là je vais essayer de me la jouer un petit peu country Est-ce que je vais me la jouer très Christmas Carol en mode chant de Noël Est-ce que tu fais quelque chose de plutôt doux you and me. C'est tellement pas mon genre que ça me pète la voix. Bon, on arrête les conneries, on filme. Seriously, on va essayer de faire un truc bien. I want your day, I want your disease. I want your as long as it free. I want your. it.